Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi lutter contre l'arthrose, c'est lutter contre le vieillissement. Pour beaucoup d'entre nous, le vieillissement, eh bien, ça se manifeste uniquement par les rides, par une baisse de tonus, par moins d'envie, moins de projets, donc un vieillissement aussi bien physique, visuel, qu'intellectuel Mais en fait, le vieillissement le plus important c'est celui qui touche notre carcasse, notre charpente mécanique, c'est-à-dire nos articulations, les muscles et les fascias qui leur permettent de se maintenir dans le meilleur état possible. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste tellement sur le traitement préventif de l'arthrose à son stade initial car il ne faut pas attendre d'être au stade 4, c'est-à-dire au stade de la prothèse pour agir. Il faut agir le plus tôt possible. Et le problème, c'est que très souvent, je dirais même dans la quasi-totalité des cas, l'arthrose n'est diagnostiquée qu'à un stade avancé, alors qu'elle aurait pu être bien avant. Comment dépister un début d'arthrose, tout simplement, vous avez un signal d'alarme qui s'appelle la douleur. Une douleur anormale, récidivante, qui dure depuis plus de trois mois, est le signe de l'installation insidieuse d'une inflammation chronique articulaire, musculaire ou faciale ou ailleurs, ou organique, mais c'est le signe qu'il faut agir. Alors, surtout résister à cette facilité qui est la prise de médicaments pour calmer les douleurs. Si vous avez une douleur, c'est un signal d'alarme. Et ce signal, il ne faut pas le masquer, il ne faut pas l'étouffer, il faut essayer de le comprendre et de le soigner. Et c'est la raison pour laquelle j'ai, pour ma part, des patients que je suis depuis pratiquement 50 ans, même plus pour certains, et qui, à chaque fois qu'elles ont un problème articulaire, un problème douloureux, viennent me voir pour faire une révision-entretien qui permet de rétablir, dans la mesure du possible bien sûr, une fonction quasi normale qui permet de récupérer, de cicatriser lorsqu'il y a eu des micro entorses des micro déchirures ce qui est vraiment le cas le plus fréquent. Donc, simplement, cette petite vidéo, c'est pour dire, il faut pratiquer, dès que vous avez une douleur qui persiste anormalement, et Dieu sait s'il y a beaucoup de douleurs, notamment celles qu'on appelle les troubles musculosquelettiques, dues au travail sur écran, dues au travail répétitif, dues aux mauvaises positions, eh bien, il ne faut pas se gaver de médicaments, il faut agir sur les causes. Donc, les causes, c'est cause physique éviter les faux mouvements, les mauvaises positions, les mouvements répétitifs, faire des pauses suffisantes, faire des mouvements de stretching, d'étirement, de suspension, bref, tout ce qui permet de résister contre le tassement. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Simplement pour vous dire, ne masquez pas les symptômes, traitez les causes. Les ostéopathes... Ostéopathes, posturologues sont là pour répondre à vos besoins. En cas d'entorse, de faux mouvements, en cas de, de douleur légère, ne vous contentez pas de mettre une pohamade essayez de remettre les choses en état. Sinon, vous allez avoir cette cascade de destruction qui vont s'installer à bas bruit. Arthrose, stade 1, stade 2, stade 3. Là, vous allez peut-être commencer à vraiment vous en occuper et on vous fera enfin des radios qui me montreront un pincement des articulations, des bêtes de perruquets. Malheureusement, vous aurez perdu un an, deux ans, dix ans ou vingt ans et le temps perdu se rattrape difficilement. Cette petite vidéo n'a pas été faite pour vous culpabiliser, mais au contraire, pour vous mettre la puce à l'oreille, pour vous inciter à vous occuper de vous. Votre santé, c'est votre affaire. Et les praticiens sont là pour vous aider, mais ils ne vous remplacent pas. Vous devez faire équipe avec le praticien. Le pré-diagnostic, c'est vous qui le faites. Quand on se fait une petite micro-déchirure, ce qu'on appelle une courbature, hein, parce que les courbatures, ce sont en fait des micro-déchirures, eh bien, euh, on attend 2-3 jours, et si ça ne va pas mieux, on va voir son praticien pour eh, remettre les choses en état et ensuite faire les mouvements pour récupérer une fonction aussi complète que possible. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo flash. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Si cela vous a plu, merci de mettre j'aime. Diffusez-la parce que vraiment, hein, ce sont des, des choses très simples, très banales, mais que tout le monde devrait connaître et appliquer. On est trop négligent parce qu'on n'a pas eu d'éducation à la santé euh, au niveau de l'école. J'essaye, à mon petit niveau, de compenser en donnant des informations que normalement vous avez chez le praticien. Mais pour beaucoup, notamment je pense à tous ceux qui sont hors de France, et eh bien, il faut apprendre, apprendre votre santé en main, parce qu'il faut d'abord compter sur vous. Voilà, euh, si vous n'êtes pas abonné, ben abonnez-vous, hein, ça me fait plaisir, et surtout, ça me fait plaisir d'avoir des abonnés qui me suivent et qui m'envoient des commentaires, j'adore vos commentaires, et j'y réponds pratiquement toujours. Hein. Je suis débordé de commentaires, mais je me fais un devoir d'y répondre. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.